Salut <rire> On est confiné mais c'est Noël Enfin pour moi en tout cas c'est Noël Et là il y a un petit cadeau joli cadeau encore Qu'est-ce que c'est oh Bon en même temps c'est marqué dans le titre de la vidéo Bon c'est pas grave A7 III, Donc je passais de l'A7S L'A7S marque 1 et je passe à l'A7 ça va être un changement radical, je crois. Waouh, ils m'ont mis tout ça avec. Oui, bien sûr. Il y a un adaptateur. Hum, oui, un écran. Ouais. Wow, il y a tout ça dedans. Alors. 24 mégapixels au lieu de 12 sur la 7s. 4K, slow mo, rapide, etc. Bon, je l'ai acheté sur le site Rakuten. Hein, je vous le mets le lien dans la description. Euh, avant de me faire arnaquer par plein d'annonces Le Bon Coin et euh, eBay euh, où ils te demandent de payer un virement et tout ça. Non, non, j'ai laissé tomber. Hein, tu vois bien que tout était faux. Arnaque. Sur le site Rakuten et le revendeur que j'ai trouvé avec le maximum de ventes de cet appareil. Donc c'était une source au sûre parce qu'il y avait plus de 200 euh, vendus je crois, il me semble. Alors, ah, la notice, très important. Ouais, On commence par quoi On Commence par quoi Par ça, déjà. Ouh, c'est joli A7. Ah, bah ben, j'avais déjà un A7, mais. Ouais, c'est nul, quoi. En fait, c'est les mêmes pour tous, quoi. Asset. bon de toute façon j'utilise pas moi. Qu'est-ce qu'il y a là dedans C'est quoi ça Pas de chez nous ça Ça, ah ça oui, ça je garde Tout ce que je garde je mets là Ok Ah merde Mais t'as vu la tronche des prises non mais les mecs, vous habitez où? Un petit parce que ça j'en ai, ai pas besoin. Ça non plus. Et ça. Euh, ça plus oh, oh. USB. Ok. ah, une batterie! c'est pas une batterie ça. Ça c'est l'autre le chargeur. Ok. Une batterie quand même. Ah quand même. Oh ouais, mais elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est jolie. Une espèce de filigrane là. Je sais pas ce que ça correspond pour avoir la charge. Non. Ça brille. NPFZ100 Sony 2280 mAh. Putain, la 7S, ils étaient vachement plus petites. Alors, on va comparer tout de suite avec la 7S. Et là, alors, qui Putain, vache! NPFZ100 bah oh 1020 mAh! 2280 milliampères Oh putain mais ça va être bon ça oh, Et là, le joyau Excalibur Excalibur Excalibur oh, Excalibur Tu vas rester ouvert Il est big A7S, A7 III, oh, j'adore la texture c'est joli, taille des capteurs, quasiment les mêmes, le poids, oh bah, en fait, en fait c'est le même poids, bah ouais quasiment, écran, il plus gros. Il est beaucoup plus gros. Oh, les boutons sont de meilleure qualité, on dirait bien. Oh, une révolution. Le bouton REC, qui était une catastrophe sur la 7S. Où t'es là REC. Vas-y REC, putain de bordel. Vas-y, coupe, bordel. Alors là, on va essayer. Je fais des bruits avec la bouche aussi. Wow, C'est nickel ça, oh, génial, nickel, bon on fait un objectif là, on fait un objectif. Alors, on va prendre un 50 mm de chez Canon, parce que j'attends un objectif, avec une bague métabone j'ai rien d'autre, j'ai tout vendu. Ouh. Ouh, Batterie. OK Waouh Il y a du jeu. On prend de la grosse. Hein. Oui, il Wow. on allume ici waouh mais les speed à mort Attends, on va essayer de comparer avec la 7s allez on allume en même temps comment je vais faire, faire comme ça attention 3 abusé, l'autre il est 3h en retard, ouais, je sais parce qu'il me saoulait souvent euh, au démarrage. Non. Même pour s'arrêter, il met 3h. Alors voyons voir, menu, oh, il mmh. y a plein de menus, tout plein. Gardez, je, pense. je vais pas faire de test de la 7.3, je vais juste faire le déballage parce que si vous voulez voir un test complet, il euh, y a beaucoup de youtubeurs qui font ça en détail, moi, je vais juste voir le plus gros. Alors, oh, oh c'est cool ça. J'aime bien ça. Comparer avec la 7S. Ouais, j'aime bien aussi ça. Ça c'est quand même pratique. Ça va vite. Hop, tu prends la carte, tu remets, hop. Et là, prends une carte SD. Yeah Nickel Wouah mais les speed, Il est déjà allumé putain J'hallucine Ok Multi-SSE, je sais ce que c'est. On verra plus tard. HDMI Mini HDMI, prise casque J'ai ça aussi. Et évadué. Ça, c'est le micro. Hmm. Ok, micro. J'espère qu'il marche celui-là. L'autre, j'avais pas de son sur la 7S. Ça marchait pas. Toujours pareil. Molette, molette, molette. Clique, molette. Oh, joystick. Encore en plus. Oh, mais il va être trop cool. Il va être trop cool. Ah, il y a un truc que je voulais essayer aussi tout de suite. C'est ça là, mode photo, mode rafale, rafale, low, ok, prise de vue continue, made, medium, oh putain, c'est ce medium ça, high, high, Hi. <rire> en rapide, Aïe ah, plus Aïe ah, plus C'est possible ça Putain c'était déjà assez rapide là. Oh putain On va faire la guerre avec ça. Oh la vache Bon, eh ben je pense que c'est une réussite. Ok, bon bah ben, je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, je vous fais pas de test. Moi, moi je vais aller m'amuser. Et comme d'habitude, hein, abonne-toi et clique sur la cloche si tu veux la notification des futures vidéos. Bye